Alors, bonjour et bienvenue à cette formation qui vous permettra de publier en libre accès. Et vous allez voir, c'est pas mal plus facile que vous ne le croyez. Cette formation est offerte dans le cadre de la semaine du libre accès 2021. Alors, les objectifs d'apprentissage pour aujourd'hui. D'abord, de découvrir les avantages du libre accès à la recherche. Alors, si vous n'étiez pas convaincu, on va essayer de le faire connaître les voies de la publication scientifique, donc un petit rappel pour ceux qui les connaissent déjà, ou sinon vous allez peut-être découvrir ces fameuses voies qui sont la classique, la dorée et la verte. Se familiariser avec notre dépôt institutionnel Papyrus et aussi avec la politique de l'Université de Montréal sur le libre accès aux publications savantes. Et enfin, essayer de repérer les revues prédatrices qui sont un obstacle à la publication en libre accès. Alors, les avantages de la publication en libre accès sont nombreux. D'abord, bien sûr que ce fera plus de visibilité pour vos travaux et ça implique aussi que les praticiens vont pouvoir appliquer vos découvertes. Alors, si vous publiez par exemple en sciences infirmières ou encore en médecine dentaire, ben, pensez à un dentiste ou une infirmière, à Moukoui ou ailleurs qui n'ont pas nécessairement accès à la littérature savante via une bibliothèque universitaire. Et bien, lorsqu'elles, ces personnes feront une recherche sur Google Scholar, par exemple, ben, elles pourront repérer euh, vos résultats. Euh, C'est pas clair, mais on pense que euh, vous aurez aussi un meilleur taux de citation, puisque euh, vos travaux seront diffusés plus largement. Euh, bien sûr, vos recherches peuvent influencer des politiques publiques. Encore faut-il que votre recherche soit accessible, donc une autre bonne raison pour publier en libre accès. Euh, on a tendance à parfois l'oublier, mais c'est le public et les contribuables qui, en fait, vont financer très souvent la recherche. Donc, ces personnes en auront pour leur argent et pourront accéder à vos travaux. De même, la plupart des organismes subventionnaires euh, vous demandent de publier vos résultats afin qu'ils soient accessibles à tous. Donc, vous allez vous conformer à leur politique. Et euh, quelque chose qui est non euh, négligeable, c'est que les chercheurs des pays en voie de développement vont pouvoir lire vos travaux. Alors, on a un peu tendance à oublier le privilège qu'on a ici euh, d'avoir accès euh, à beaucoup de recherches via nos institutions, euh, telles que les universités, euh, via les abonnements des bibliothèques. Mais euh, sachez que dans plusieurs des pays des Sud, ce n'est pas euh, quelque chose qui est euh, couramment euh, qui est fait couramment. Euh, donc, les chercheurs n'ont pas accès à beaucoup de la documentation savante. Alors, il en est de votre responsabilité euh, de contribuer à l'essor de la science en rendant vos euh, données accessibles à tous. Et finalement, ne pas oublier que si vous publiez en libre-accès, ben vous allez vous conformer à la politique de l'Université de Montréal sur le libre-accès aux publications savantes. Alors, on en reparle un petit peu plus tard. Alors, euh, la publication scientifique découle d'un modèle qui est utilisé depuis très longtemps, mais il y a d'autres modèles qui se sont ajoutés au fil du temps, surtout depuis que les publications sont disponibles en euh, version électronique. Alors, nous allons voir plus en détail la voix classique, la voix dorée et la voix verte. La voix classique de la publication scientifique, Bien, euh, elle, de, euh, elle suppose que euh, je vais tasser ma petite fenêtre ici, voilà. Euh, voilà. Alors, elle est financée très souvent par des organismes subventionnaires. Je ne pas le dire, mais c'est très souvent des fonds publics. Donc, l'argent euh, est remis aux chercheurs qui vont rédiger euh, leur manuscrit et celui-ci sera ensuite euh, soumis à une revue savante. Et souvent, les chercheurs vont payer des frais euh, lors de la soumission d'un manuscrit. Euh, bien sûr, l'éditeur va gérer la révision par les pairs, le très important peer review qui va garantir la qualité de la publication. va ensuite imprimer et distribuer euh, la revue ou encore la mettre en ligne. Et euh, à noter que les réviseurs, donc les euh, experts du comité de lecture, vont souvent faire le travail bénévolement. On passe ensuite à la publication, donc euh, le document final, le PDF éditeur. Ben, pour y avoir accès, très souvent, il faudra euh, détenir un abonnement. Et ce sont les bibliothèques qui vont payer euh, cet abonnement auprès des éditeurs de la revue pour donner accès aux articles scientifiques à leurs usagers. Donc, beaucoup d'argent déboursé et en fait, euh, une étude récente démontrait que le coût réel d'une publication dans une revue savante était d'environ 400 dollars US. Alors, on va le voir un petit peu plus tard. Ce ne sont pas les frais qui sont demandés dans la majorité des cas aux auteurs. On demande en fait beaucoup plus. Donc oui, le modèle classique de la publication savante repose sur un modèle mercantile. L'édition, je ne vous apprends rien, ben, c'est là pour faire des sous. Euh, et en fait, euh, c'est un peu euh, l'analogie du restaurant où euh, c'est vous qui apportez les ingrédients. Vous vous rendez au restaurant, vous utilisez la cuisine du restaurant pour préparer le repas. Et ensuite, euh, vous mangez le, le repas dans la salle <rire> et vous payez la facture. Donc, euh, ça vous a coûté quand même assez cher euh, et le restaurant, tout ce qu'il vous a fourni, c'est la cuisine. Alors, c'est mon analogie avec la voie classique de la publication scientifique. Alors, le problème, c'est que la presse scientifique est concentrée dans les mains de quelques multinationales. Alors, ça, ça nous crée une situation d'oligopole qui permet de fixer les règles et de dégager d'intéressantes marges bénéficiaires. Alors, j'ai trois exemples ici qui sont tirés de la section Nouvelle ère pour les collections sur le site des bibliothèques de l'Université de Montréal. Alors, que ce soit Elsevier, John Wiley Sons ou Sage, Bien, ces euh, grands éditeurs-là euh, ont dégagé euh, des millions de dollars, car ce ne sont pas des milliards de dollars en profit euh, annuellement. Alors, Pour en savoir plus, euh, je vous invite à lire euh, l'article « Is it such a big deal? On the cost of journal news in the digital era euh, ». Vous avez la référence, euh, vous pourrez la euh, recopier dans Google Scholar pour la repérer. Combien ça nous coûte, nous, à l'Université de Montréal, euh, annuellement, tous nos abonnements aux différentes revues savantes, euh, autour de 9,5 millions de dollars. Alors, c'est beaucoup d'argent euh, et le graphique sur la droite vous indique que, euh, bien que je n'ai pas trouvé de graphique plus récent, ça vous indique quand même que le prix des livres et surtout des périodiques savants, <coughs> pardon, suit une courbe... Euh, qui dépasse de beaucoup celle de l'inflation. Euh, donc, les bibliothèques atteignent à un certain moment un point de rupture où on ne peut plus euh, acheter euh, ou nous abonner, en fait, à toutes euh, les revues savantes dont nos euh, chercheurs ont besoin. Alors, une solution pour ça, ben, c'est de passer à la publication en libre accès. Et là, ben, on va voir les deux euh, façons euh, si vous voulez, de, de passer, là, euh, outre la voie classique, donc la voie dorée et la voie verte pour publier en libre accès. La première euh, option, la voie dorée, ben euh, celle-ci, euh, en fait, ce sont les éditeurs qui se sont adaptés, puisque la majorité des gros organismes subventionnaires, comme les NIH ou encore les Instituts de recherche en santé du Canada ou le CRSNG ben depuis plusieurs années déjà, exigent que les résultats de la recherche qu'ils ont financée soient rendus accessibles euh, à tous. Donc, les éditeurs, ben, ils se sont retournés de bord et ont euh, proposé aux, euh, aux auteurs de payer des frais de publication, euh, et on va en reparler la, de la teneur de ces frais-là, euh, pour que l'article soit disponible en libre accès. Donc, ici, c'est l'auteur qui est le payeur. Euh, donc, l'article va être bel et bien révisé par un comité de lecture, mais, voici le mais, pour que l'article soit rendu accessible à tous, on va demander à l'auteur de défrayer ses frais de publication. Et là, la revue entière peut être accessible à tous, c'est ce qu'on appelle le modèle Full Gold, ou encore, ça va être seulement l'article. Euh, et là, on fait affaire à un modèle hybride. Alors, pour les bibliothèques, bien, le problème, c'est qu'on euh, ne va pas cesser de s'abonner à une revue essentielle dans un domaine parce que quelques-uns des articles sont en accès libre. On va vouloir continuer à nous abonner à la revue pour éviter des trous dans la couverture du contenu. Alors, on paie quand même deux fois pour le même article dans ce cas-ci. Euh, voici un aperçu des euh, frais de publication demandés chez l'éditeur Elsevier pour euh, septembre 2021. Euh, et vous allez constater qu'une grande majorité des revues chez cet éditeur-là, les frais de publication se situent entre 1 000 et même 3 500 Ça peut même monter jusqu'à 8 860 Alors, sortez vos bidous si vous voulez euh, publier en libre accès. Oui, mais peut-être pas. Alors, je vais vous parler maintenant d'une façon gratuite de publier en libre-accès. Il s'agit de la voie verte de la publication en libre-accès, qui va euh, en fait être un détournement de l'une ou l'autre des voies classiques ou de la voie dorée. Euh, la voie verte implique l'auto-archivage, donc un archivage par les auteurs, dans un dépôt en libre-accès, soit de la prépublication, le pre-print, mais ça, c'est pas vraiment recommandé. Préférablement, on va plutôt déposer la version finale qui a été révisée par le comité de lecture. Donc, ça, c'est vraiment la version avant la mise en page finale. On l'appelle, cette version-là, le post-print. Alors, vous voyez dans le schéma général, si vous prenez la voie bleue, euh, vous avez l'option de passer à la voie verte à l'étape du post-print et euh, vous avez aussi cette option-là euh, si vous le désirez, euh, si vous avez utilisé la voie dorée, vous avez quand même la possibilité cette fois-ci de dép déposer le PDF final de l'éditeur dans un dépôt institutionnel. Alors, cette façon de procéder, outre le fait qu'elle ne vous coûtera pas de frais supplémentaires, Va aussi vous permettre de bénéficier du prestige qui est associé à une revue tout en rendant donc l'article accessible à tous. Alors, gagnant, gagnant. Alors, comment prendre la voie verte? Euh, remarquez que certaines revues, euh, il n'y en a pas des tonnes, mais essayez de les repérer dans votre domaine. Il y a quand même certaines revues qui ne vous trompent pas un sou euh, de la soumission de l'article à sa publication et même souvent l'abonnement est euh, l'article euh, va être disponible en euh, accès libre donc on n'aura pas à prendre d'abonnement non plus je pense par exemple à la revue de euh, la revue le journal de l'association dentaire canadienne donc ça c'est un exemple d'une revue qu'on aime bien puisque ça ne coûte rien soit pour publier en libre accès ou encore moins il n'y a pas euh, d'abonnement à gérer donc si vous ne trouvez pas euh, cette perle rare, bien, vous avez plusieurs options devant vous. Alors, commencez à y songer dès que vous euh, commencez à rédiger votre manuscrit. Donc, rédigez le manuscrit en fonction de la revue où vous pensez publier. Euh, donc, si vous faites votre choix de revue, allez voir un peu c'est quoi ses exigences quant à euh, la, la, la diffusion en libre accès. Euh, si la revue ne diffuse pas du tout en libre accès et qu'il n'y a pas d'option pour la voie dorée, ben, euh, il est peut-être possible de modifier le contrat d'édition. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter un addenda, l'adenda Spark, pour conserver certains droits de diffusion qui vont vous permettre de déposer, par exemple, le post-print dans euh, votre dépôt institutionnel. Pensez-y dès le départ. Sinon, ben, sachez qu'il y a plus de 75 des éditeurs qui permettent de toute façon l'auto-archivage dans Papyrus. Alors, comment le savoir? Ben, vous pouvez visiter le site de l'éditeur ou encore faire une recherche dans le répertoire Sherpa Romeo. Alors, vous pouvez euh, tout simplement googler Sherpa Romeo et je vais vous faire euh, démontrer un petit exemple. Voilà. Alors, si je cherche, par exemple, euh, We have this... One. OK, ça, c'est un autre service. C'est bon. C'est pour ça qu'il part. Alors, je pense à une revue euh, au hasard. Alors, mettons que je pense à la revue Nature. Alors, je cherche la revue Nature. Euh, il y en a quand même plusieurs. Human Nature. Nature. Mettons que je pense à la revue Nature Cancer une des revues publiées chez Nature. Alors, dans ce répertoire-là, on va vous présenter les politiques des éditeurs euh, selon les différentes versions. Donc, la version publiée, donc ça, c'est la version, le PDF final de l'éditeur. Alors, euh, il faut ouvrir chacune des sections. Alors, on constate que vous, vous est possible, si vous publiez dans cette revue-là, d'avoir, euh, de déposer la version finale, qu'elle soit, en fait, que la version finale soit euh, accessible à tous, mais il y a un des frais associés à ça. Alors, ça, ça veut dire que c'est, en fait, la voie dorée. OK. Donc, euh, si vous ne voulez pas payer, c'est quoi vos options? Ah, bien, la version acceptée. Allons voir. Donc, ça, c'est votre post-print. Alors, si c'est un article de recherche, on va vous autoriser à déposer à différents endroits, incluant le dépôt institutionnel, ou parfois même dans des dépôts, euh, faites attendre, euh, allez vérifier, parce qu'il y a certaines revues qui vont automatiquement déposer dans des dépôts, euh, des dépôts euh, thématiques, par exemple, POMED Central. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Euh, votre article va être accessible à tous de toute façon. Euh, souvent, ça va être après un délai, euh, par exemple, ici, de six mois. Alors, vous regardez comme il faut les conditions. Alors, on vous indique ici, par exemple, que vous devez faire un lien vers la version sur le site de l'éditeur. Il faut euh, mettre le lien euh, permanent vers euh, l'article original. Euh, et il faut aussi que euh, ce soit sur, euh, dans un, un usage non commercial. Alors, on va peut-être en parler tantôt, mais si vous pensez déposer euh, vos articles, les PDF de vos articles sur un site comme ResearchGate, bien, sachez que ce n'est pas du tout un dépôt institutionnel. C'est vraiment une plateforme commerciale. Alors, ça ne répond pas euh, aux critères qui sont mentionnés ici. OK. Alors, une fois que vous avez lu tout ça, bien, vous savez un peu plus où vous en allez. Et dans ce cas-ci, bien, vous pourriez euh, utiliser la voie verte pour euh, rendre votre article publié dans la revue euh, Nature Cancer accessible à tous. Donc, comme on a vu dans l'exemple, euh, il vous faudra peut-être citer la source publiée et inclure le lien pour accéder à la version qui est publiée sur le site de l'éditeur et un embargo de diffusion peut être demandé. Alors, euh, vous n'avez pas à vous en soucier non plus lorsque vous allez faire votre dépôt dans Papyrus. Euh, vous allez le mentionner, cette période d'embargo-là, et six mois plus tard, de façon automatique, votre post-print va être rendu accessible à tous. Donc, vous n'avez pas à vous mettre, à vous en soucier dans le sens où vous n'avez pas besoin de vous mettre une note. Ah, dans six mois, il faudrait que <rire> je rende mon article disponible euh, dans Papyrus. Euh, ça va se faire de façon automatique. Alors, parlons-en un peu de Papyrus, notre dépôt institutionnel. Donc, son but, c'est de rendre accessible à tous les publications, les thèses et mémoires et les autres productions intellectuelles des chercheurs et étudiants euh, de l'Université de Montréal. Euh, les avantages de ce dépôt-là, c'est que chaque document va obtenir un URL permanent, donc euh, pas de variation, euh, les, euh, vous allez pouvoir inscrire ce lien-là dans vos pages web, dans vos CV. Donc, euh, il y aura une invariance et une stabilité dans vos citations. L'auto-archivage est fort simple, c'est via un formulaire web et euh, cette plateforme va aussi fournir aux auteurs des données de consultation des documents. Et sachez que tout ce qui se retrouve dans le papyrus va être indexé dans un ensemble d'outils de recherche sur le web, incluant Google Scholar, ce qui va favoriser la diffusion et le repérage des publications et le rayonnement des chercheurs. Donc, il y a plusieurs collections dans le dépôt institutionnel. Donc, d'un côté, les thèses et mémoires et de l'autre, les collections euh, travaux et publications. Alors, il faut que ces documents-là soient publiés dans des revues savantes ou professionnelles. Et ça, c'est pour les articles des professeurs et des étudiants au cycle supérieur. Alors, pour déposer, ben, il y a un guide du déposant. Donc, vous pouvez googler « guide du déposant papyrus. moi, <rire> Je vais vous le montrer aussi. Et on va vous expliquer un peu plus en détail c'est quoi les versions de votre article qui peuvent être soumises. Et on va vous mentionner aussi c'est quoi le suivi de votre dépôt qui va être fait par les bibliothèques. Et c'est là que ça devient intéressant. Euh, ce n'est pas vous qui allez devoir vérifier systématiquement quelle est la, euh, la bonne version là, qui doit être déposée pour la revue euh, qui, euh, dans laquelle vous avez soumis votre manuscrit. Donc, on vous indique clairement dans ce guide-là quels sont les types de documents acceptés, quelles sont les versions. Qui, sont, euh, qui peuvent être déposés dans le dépôt. Et sachez que c'est vraiment l'équipe des bibliothèques qui va faire les vérifications pour vous, euh, pour voir si euh, l'éditeur autorise le dépôt en libre accès de votre article. Même chose pour les questions d'embargo. Euh, l'équipe des bibliothèques va euh, s'occuper de gérer cet aspect-là. Si un embargo est demandé, bien, il sera appliqué sur votre document. Il y a une section aussi, là, qui mentionne les bonnes pratiques pour le fichier de la version déposée. Donc, euh, habituellement, c'est un fichier PDF. Euh, et euh, dans le fond, ce que vous allez fournir, lorsque vous allez remplir euh, le, le formulaire, ben, c'est euh, le titre de la publication, qui sont les autrices et auteurs. Euh, et ensuite, euh, il faudra sans doute indiquer euh, la revue dans laquelle l'article a été euh, accepté pour publication. Puis, euh, vous avez aussi des exemples là, dans le processus de dépôt. Ça prend quelques minutes et ça peut aussi être délégué à une personne de votre équipe. Donc, ça pourrait être quelqu'un euh, dans votre département qui s'occupe de faire le dépôt de façon euh, systématique là, pour les nouveaux articles publiés dans le département. Donc, on s'ouvre un compte. Euh, et il y a des notes ici pour la personne déléguée. On en lance une nouvelle soumission. On euh, remplit le formulaire de dépôt, notamment on décrit le document. L'étape 4, c'est qu'on téléverse les fichiers. On accorde une licence de diffusion. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que euh, vous ne cédez pas vos droits d'auteur euh, sur l'article. Tout ce que vous faites, c'est que vous accordez à l'Université de Montréal une licence pour diffuser euh, votre document. Et lorsque votre soumission est envoyée, encore une fois, ben, l'équipe des bibliothèques va valider votre dépôt et euh, s'assurera que euh, la bonne version a été déposée, que celle-ci est en accord avec la politique de l'éditeur de la revue où vous avez euh, soumis votre manu manuscrit. Alors parlons un peu maintenant de la politique de l'UDM sur le libre accès aux publications savantes. Celle-ci stipule que tout auteur d'une publication savante doit transmettre à l'UDM une copie électronique de la version finale de cette publication savante acceptée par l'éditeur, et ce, dès son acceptation et au plus tard le jour de sa parution. Alors, euh, je vous rassure, il n'y a pas vraiment d'équipe qui va vérifier que votre article là, qui paraît le mardi sera déposé le mardi euh, un petit peu plus tard dans la journée. Alors, euh, il y a place à un petit peu de jeu ici. Mais règle générale, lorsque vous allez euh, publier un article, vous allez être informé de sa date de parution. Alors, simplement vous faire une note de vous occuper, tout euh, au moins, de déposer votre version post-print dans Papyrus, dans les quelques jours qui vont suivre. Alors, euh, il y a beaucoup de questions que vous pouvez vous poser et c'est pourquoi je vous conseille de consulter la Foire aux questions euh, qui vont vous donner plus de détails sur la portée de la politique et comment s'y conformer. Alors, si vous googlez Foire aux questions euh, Bib euh, Bibliothèque de Montréal, <rire> libre accès, <rire> vous allez y aboutir vous aussi. Euh, ce que je voulais euh, mettre en valeur euh, plus particulièrement, euh, peut-être que vous vous demandez entre autres, est-ce que d'autres universités ont des politiques semblables En fait, oui, il y a plusieurs euh, universités qui ont de ces politiques-là. Euh, et notez que cette politique-ci à l'U2M n'est pas aussi restrictive que bien d'autres, euh, par exemple il y a une université en Belgique euh, où non seulement il faut déposer euh, les documents dans le dépôt institutionnel, donc les articles. Mais si ce n'est pas fait, <rire> bien, on va vous bloquer vos fonds euh, lorsque vous voudrez des nouvelles subventions. Alors, c'est un petit peu plus coercitif là, que l'approche qui a été choisie à l'Université de Montréal. Donc, qu'est-ce qui arrive si on ne se conforme pas à la politique? C'est ce qu'on dit ici. Euh, pour l'instant, il n'y a aucune mesure euh, qui est prévue. Euh, à l'encontre des euh, auteurs qui ne se conformeraient pas à la politique. Mais euh, ce qu'on met plus en évidence, c'est que euh, le principe de diffusion élargie du savoir est vraiment au cœur de la culture universitaire. Donc, on a confiance avec U2M que l'adhésion des chercheurs sera au rendez-vous. Euh, D'autres questions, c'est, euh, par exemple, qu'en est-il, par exemple, des euh, publications où euh, il y a plusieurs auteurs? Euh, donc, est-ce que euh, ça peut être n'importe lequel, en fait, des auteurs de l'article qui déposent l'article en libre-accès? Euh, il peut y avoir plusieurs co-auteurs U2M. Donc, euh, on va s'assurer qu'il y a au moins une personne U2M qui dépose en papyrus. Mais euh, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de contacter les collègues avec qui vous avez rédigé l'article et de déterminer s'il y a une personne qui va euh, s'occuper de déposer dans son propre dépôt institutionnel. Si ce n'est pas le cas, bien, vous, comme vous avez une politique universitaire qui vous demande de le faire, ben, vous allez devoir euh, le faire. Euh, par exemple, là, il y a quelques mois, j'ai euh, publié un article euh, et il y avait seulement moi qui était soumise là, à une politique là, me demandant de déposer l'article dans mon dépôt institutionnel. Euh, mais par contre, euh, l'autrice la, la, principale euh, a choisi de le déposer dans son propre dépôt. Donc, je n'ai pas eu à le faire de mon côté, euh, moi aussi. Euh L'autre euh, question que j'avais, c'était ben, peut-être parler un peu de l'option de désengagement. Donc, si vous ne pouvez pas vous conformer à la politique, euh, vous devrez remplir un formulaire euh, qui se trouve sur ce site. Euh, et expliquer les raisons pourquoi vous ne pouvez pas vous conformer à cette obligation. Ça pourrait être, par exemple, parce que euh, vous n'avez jamais reçu, euh, c'était peut-être pas vous l'auteur principal, et vous n'avez jamais reçu le post-print, euh, la version finale là, euh, de la part de l'auteur principal, et donc vous ne pouvez pas le déposer dans, euh, le, dé, euh, dans le, le dépôt institutionnel. Hum. Et ah, important, qu'en est-il de mes publications qui sont déjà diffusées en libre accès? Donc, euh, vérifiez si votre euh, revue va de toute façon euh, rendre l'article disponible en libre accès, que ce soit via PubMed Central ou sur sa plateforme en dedans d'un an. Euh, ben, vous n'avez rien à faire, tant mieux. Euh, par contre, si ce n'est pas le cas, bien, vous devrez vous conformer là, et faire le dépôt euh, vous-même. Si vous publiez, vous avez utilisé la voie dorée, vous avez payé des frais pour que l'article soit immédiatement disponible en libre accès. Vous n'avez pas en plus à déposer dans papier. Je cherchais une dernière question. C'était la question sur... Okay. Je ne le retrouve plus ici, mais euh, quelqu'un m'a déjà posé la question. Euh, oui, mais si euh, je dépose mon article dans une plateforme de collaboration comme ResearchGate, est-ce que ça fait l'affaire? Euh, la réponse est non. Euh, vous n'êtes pas, euh, en fait, vous n'avez même pas le droit dans bien des cas de déposer le PDF euh, de euh, l'éditeur sur ces sites-là, puisque vous, dans, certains, dans la plupart des cas, vous n'allez pas détenir les droits d'auteur pour la version PDF de l'article. Donc, euh, ne pensez pas vous soustraire à la politique en déposant euh, vos articles dans ResearchGate. Euh, cette plateforme-là est une plateforme commerciale, qui n'est pas pérenne, qui ne répond pas aux critères de diffusion des organismes subventionnaires et ça ne répond pas non plus à la politique de diffusion de l'Université de Montréal. Donc, vous pouvez, si vous le désirez, euh, déposer votre post-print-là, si ça vous chante, mais sachez que ça ne sera pas en conformité avec la politique de l'Université de Montréal. Donc, comme je l'ai mentionné, euh, vous pouvez vous désengager sans condition de la politique en complétant le formulaire qui est disponible sur le site des UPIAT. Alors, parlons un peu des revues prédatrices euh, euh, qui sont en fait une conséquence indésirable de la pression à publier pour les chercheurs. Donc, euh, il est possible que certains chercheurs euh, aient suivi des refus sur le site de plusieurs revues et se tournent alors vers une revue de moindre qualité afin de pouvoir publier leurs résultats. Euh, C'est sûr que depuis la transition de l'imprimé à la publication en ligne, ben, il y a un certain nombre de personnes mal intentionnées qui ont vu une occasion de faire de l'argent. Euh, et euh, bien sûr que le passage du modèle sous abonnement ou libre accès à la recherche euh, a favorisé malheureusement euh, l'émergence de ces euh, éditeurs prédateurs. Alors, comment on peut les reconnaître? Bien, euh, vérifiez quand même si vous faites affaire avec une nouvelle revue, une revue que vous ne connaissez pas, qui n'est pas super établie dans votre domaine. Allez faire un tour sur le site web de cette revue-là. Euh, et si vous constatez, par exemple, qu'il y a peu d'informations qui sont disponibles sur le processus éditorial ou de révision par les pairs, ben, allumez vos signaux d'alarme. Euh, si les frais de publication sont cachés ou absents. Donc, si ce n'est pas clairement indiqué qu'est-ce qu'il y en est, euh, ben, attendez-vous à recevoir une facture salée <rire> si vous passez outre euh, et vous voulez éviter ces mauvaises surprises-là. Euh, il est possible qu'il y ait des fausses données euh, sur le site de cette revue euh, par exemple, on se vante d'un facteur d'impact, mais quand vous allez vérifier dans l'outil Journal Citation Reports, euh, euh, la, la revue n'est pas listée. Alors, on, vous a, on a essayé de vous passer un sapin. Euh, on peut vous indiquer que la revue est indexée dans la base de données X ou Y, mais vérification faite, ce n'est pas le cas. Et aussi, euh, ces revues sont connues là, pour... Euh, euh, falsifier euh, les données du comité éditorial, donc c'est très facile de repérer des photos, des noms sur Internet, de les euh, centraliser sur euh, le site web d'une revue prédatrice. Alors, euh, vérifier si ces, gens, euh, si ces gens ont vraiment les euh, compétences qui leur sont euh, attribuées. Et euh, une façon assez simple de repérer les revues prédatrices, c'est la sollicitation abusive auprès d'auteurs potentiels. Donc, euh, on va voir un exemple de courriel que vous avez peut-être reçu et qui devrait euh, allumer quelques euh, lumières rouges dans votre esprit à sa lecture. Euh, avant de le voir cet exemple, j'aimerais simplement rappeler que la plupart des revues en libre accès sont parfaitement légitimes. C'est simplement dommage qu'une faible minorité vienne, de revues prédatrices vienne ternir la réputation du libre-accès. Et euh, ces éditeurs-là ben, vont présenter leurs publications comme étant des revues en libre-accès légitimes, alors que là où le bas blesse, c'est euh, vraiment au niveau euh, de la révision par les pairs, donc le peer review, euh, cette étape-là va être carrément euh, escamotée. Alors, un exemple ici de courriel que j'ai reçu. Euh, soyez attentif lorsque vous recevez des courriels non sollicités, bien sûr. Euh, si c'est plein d'erreurs d'orthographe, ben, ça vous indique que <rire> la revue n'est vraiment pas sérieuse. Euh, vérifiez le champ d'application de la revue. Euh, ça, ici, ça n'a aucun rapport avec mes études, euh, mes, mes recherches actuelles et précédentes. Euh, Vérifier là, comme je vous disais, lorsqu'on vous dit que le journal est indexé dans telle base de données. Euh, dans ce cas-ci, c'est vrai, mais pour seulement euh, l'une d'entre elles. Euh, dire que c'est on est indexé dans Google Scholar, là, c'est pas un gage de qualité. Google Scholar voir' assez large. Là. Alors, c'est déjà une indication qu'on essaie ici là de, de démontrer qu'on a une certaine qualité, alors que ce n'est pas le cas. Mais surtout, si on vous promet une publication très rapide, en moins de trois semaines, euh, OK, <rire> c'est pas mal trop vite. Euh, habituellement, on s'entend que ça prend plusieurs semaines, là, même entre le moment où euh, vous avez eu votre acceptation finale et euh, la publication. Et comme je disais, allez voir la composition du comité éditorial et renseignez-vous un peu sur la réputation de la maison d'édition. Donc ici, par exemple, si vous googlez Bentham Open Access, puis vous allez voir des articles sortir où on émet des doutes sur la validité, la qualité de cette maison d'édition-là. Visitez également euh, le site web, là, je vous décourage, n'allez pas cliquer sur les liens que vous avez reçus dans le courriel. Euh, faites simplement une recherche Google là, du nom de la revue. Donc Ici, c'était la revue SL Dentistry, Oral Disorders and Therapy. Euh, Lorsqu'on visite euh, les différentes sections euh, du site web, il n'y a aucune mention de frais de publication. Et lorsqu'on va voir dans le numéro le plus récent de cette revue-là, il n'y a aucun article. Alors, ça me semble assez bizarre. Parfois, vous allez voir que dépendant du succès de la pêche, bien, il va y avoir deux ou trois articles poissons par numéro. Alors, une revue bien établie, habituellement, on va en avoir un peu plus que ça. Euh, donc, euh, c'est facile, relativement simple d'aller vérifier dans les numéros antérieurs qu'est-ce qui exactement a été publié, Regardez un ou deux articles et vérifiez la qualité de, de ces articles-là. Euh, et ben, vous allez souvent constater là, que c'est souvent euh, le même pattern qui se représente. Donc, souvent, ça va être des articles... Euh, qui, euh, ben, en fait, ça, ça va être souvent une, une couverture très, très large et les articles publiés n'auront même souvent aucun rapport avec le nom de la revue et sa soi-disant euh, couverture. Soyez méfiants aussi euh, pour ce qui est des courriels que vous recevez où on vous invite à réviser un article. Euh, par exemple, ici, on me demande là, de réviser un manuscrit. Euh, et on me donne dix jours pour le faire. Ça commence à être vite, là. <rire> J'irai sur une petite scène pour faire ça. Euh, autre problème, ici, on me mentionne quels sont les noms des auteurs de, du manuscrit, alors qu'une bonne révision par les fers devrait être faite à l'insu. Alors, j'ai déjà deux euh, signaux d'alarme, et euh, je sais aussi que la maison d'édition MDPI, n'est pas nécessairement renommée pour sa qualité. Alors, j'envoie ça à la poubelle. Euh, Méfiez-vous également des euh, conférences prédatrices. C'est une façon euh, très lucrative de faire de l'argent. Euh, donc, euh, surtout si c'est dans des euh, endroits exotiques avec euh, une euh, variété de sujets qui sont couverts, <rire> donc, qui dépassent là, euh, très souvent euh, la qualité. La, la qualité et la pertinence là, des sujets qui sont habituellement couverts dans une conférence sérieuse, méfiez-vous aussi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter euh, votre bibliothécaire disciplinaire pour les lui poser. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée.